of her eyes shining back at me makes me think of my baby coming home to me down the river that flowing knowing she's still there I can't see where she's going but I hope it's me. life ain't what it seems eh hey bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien nouvelle vidéo sur planet coaster je suis excité de vous retrouver Je suis de nouveau à l'entrée du parc Pour la simple et bonne raison que euh, j'ai ajouté euh, Des petites choses, alors je vais vous expliquer Il faut qu'on fasse les choses dans l'ordre euh, J'ai pris énormément d'avance J'ai beaucoup de vidéos à l'avance Au moment où cette vidéo sortira Je serai de retour de mes vacances alors que Je tourne cette vidéo avant de partir en vacances Donc c'est pour vous dire, donc il y a énormément de choses Où il va y avoir beaucoup de décalage entre vous et moi Mais vous allez adorer Je l'espère, euh, j'ai vu tous vos derniers commentaires Donc dans tous les cas j'ai pu m'aider tout ça mais sachez que voilà la vidéo sort 30 ans après mais c'est juste un truc de ouf donc il y a énormément de choses qui ont changé même si là pour le moment au premier abord on ne dirait pas je voulais juste vous montrer l'éclairage ici qui a changé euh, pourquoi il n'y a pas énormément de voitures bah ben, bon vous m'avez demandé en commentaire voilà il n'y avait pas beaucoup de voitures après forcément ça demande beaucoup de ressources par ailleurs regardez en bas à gauche il n'y aura jamais plus de 1500 visiteurs, j'ai réglé ça dans les paramètres pour avoir beaucoup plus de ressources pour faire les vidéos et pour pouvoir euh, m'amuser comme je veux. Donc voilà, euh, il y aura des attractions qui seront vides, il y aura des files d'attente qui seront pas pleines parce que justement il n'y a pas beaucoup de visiteurs. 1500 c'est honorable mais par rapport au, au, à la grandeur du parc, eh bien, il n'y a pas beaucoup de visiteurs. J'ai préféré faire ça parce que eh ben, je gagne pas mal de FPS. Donc voilà au niveau de l'entrée, je vais remettre le jour, je vais essayer de ne pas passer à côté de beaucoup de choses parce que j'ai modifié tellement de choses, pas ici hein, pas ici mais je spoil pas trop, mais j'ai modifié tellement de choses et ajouté tellement de choses que j'ai peur d'oublier certains trucs, déjà vous allez voir il y a des caméras de surveillance un petit peu partout, ici il y a une petite cascade d'eau que j'ai rajoutée. ça c'est moi qui l'ai fait, je vais préciser à chaque fois quand c'est moi qui ai tout fait de A à Z, parce qu'il y a des trucs qui sont préfaits, donc voilà, ça c'est moi qui l'ai fait euh, ici c'est pas moi qui l'ai fait <rire> Ce truc là c'est pas moi qui l'ai fait euh, C'est donc euh, le truc, euh, c'est préfet en tout cas c'est un bâtiment qui est préfet Les lumières je les ai rajoutées Pour ce qui est de ce bâtiment, alors voilà puisque Vous m'aviez dit que ça faisait pas mal vide l'entrée mais c'est normal euh, C'est totalement, euh, totalement normal Donc là c'est un petit peu mieux, donc là vous voyez des caméras de, de surveillance Que j'ai rajoutées Ici c'est un bâtiment qui à la base existe Mais que j'ai absolument retaffé de sorte à ce que, alors pour vous montrer les backstage, de sorte à ce que les employés puissent euh, également aller là. Donc en gros, bon là on n'est pas censé voir, hein. là c'est pas RP mais on n'est pas censé voir. Mais voilà, là il y aura les, les employés qui peuvent également aller. J'ai rien retouché à ce niveau là, si j'ai pas de bêtises, la table de ping-pong vous l'avez déjà vue. Euh, je suis pas sûr, mais en tout cas voilà, j'ai mis une table de ping-pong pour les employés. Euh, et ici je peux mettre une boutique. Je n'ai pas encore d'idée les gars. Euh, en commentaire dites-moi si vous avez une idée. J'aimerais partir du principe qu'on est en dehors du parc. Et donc, en dehors du parc, on est moins en sécurité qu'à l'intérieur. C'est-à-dire que ici, j'ai mis les distributeurs de billets parce que, selon moi, dans mon parc, on est en sécurité parce que mes agents sont des agents compétents. Donc là, j'ai pas envie de mettre des trucs qui sont dangereux, genre euh, où on pourrait se faire voler. Vous voyez ce que je veux dire mais je ne sais pas quoi mettre, j'ai pas envie de mettre de nourriture ou de stand à haut, je trouve que c'est un petit peu débile, il y en a déjà à l'intérieur du parc. Donc je ne sais pas quoi mettre. Si vous avez des idées en commentaire, dites-moi à quoi pourrait servir cet endroit ou, ou peut-être un faux guichet pour acheter des billets. J'en ai pas la moindre idée, mais je vous laisse me dire ça en commentaire. Alors, vous voyez qu'il y a des nouvelles choses, déjà vous voyez, bon le premier truc que vous avez vu dès le début c'est cette tour. Euh, fly me to the moon. Je vous expliquerai le, le clin d'œil, même si certains l'auront déjà. Euh, mais en tout cas, voilà, ça c'est la grande nouveauté euh, principale. Et là, vous voyez aussi une nouvelle attraction qui apparaît. En fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Et enfin, en, une fois qu'on sera rentré à l'intérieur, vous allez très vite comprendre. Mais juste pour la démarche, quand on est à l'extérieur du parc, à l'entrée, regardez tout ce qu'on a on voit les mini ici, on voit les bûches là. On voit l'attraction ici, euh, le Rodeo Swing, que j'ai appelé, puisque c'est dans le quartier Far West, donc c'est le Hammer Swing. Tout est en déficit, c'est normal. Hein. On a 1500 visiteurs, je le rappelle, donc c'est tout à fait normal. On a le Green Hell, donc le 360 Power. On a, non pas une tour infernale, mais le Sky Watcher, donc qui permet d'avoir une vue d'ensemble du parc, et comme c'est au milieu du parc, ben c'est juste parfait. En plus, c'est pile centré. Enfin, voilà, c'est <rire> plutôt bien joué. Ici, on a la tour infernale, et on arrive à voir juste là, vous voyez, le Lost in Space, donc le Bar Guest, le L'attraction de l'espace. Donc, on arrive à voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attractions majeures à l'entrée avant même de rentrer dans le parc. Est-ce que c'est pas bueno? Oui. Ah, si j'ai ajouté des petites lumières là aussi. On va remettre le, le, le, la nuit et ajouté des petites lumières qui font. Voilà, bleu, blanc, rouge, hein, toujours, ça va être très patriotique, vous allez comprendre, hein. vous allez comprendre, mais c'est très patriotique. Oh, j'arrive plus à parler, <rire> j'ai la trique. <rire> Bref, on rentre dans le parc, n'oubliez pas le pouce bleu, euh, bienvenue, ça n'a pas changé. Euh, on va, alors la vidéo va être découpée, il y aura plusieurs vidéos qui vont arriver très vite sur la chaîne, parce qu'il y a vraiment de choses qui ont changé. Si je vous montre à droite, sans trop spoiler, il n'y a plus l'attraction euh, des motos, vous allez être déçus, euh, mais vous allez comprendre que ça valait le coup. Donc là, tout ce qu'il y a là-bas, je vais pas... Attendez, je lève un peu, un peu, un peu, encore, un peu. Voilà, vous voyez un peu, stop. Voilà, vous voyez à peine quelque chose ici, à peine quelque chose ici, et à peine quelque chose là. Vous ne voyez même pas ce que c'est, et ça c'est cool Je ne vous en dirai pas plus, ce sera dans la prochaine vidéo. Je suis très excité. Voilà, là vous voyez aussi... Alors, je vous le montre tout de suite parce qu'on voit l'astronaute, il est juste magnifique. C'est pas moi qui l'ai fait. Stop C'est pas moi qui l'ai fait. Je vous le dis tout de suite, c'est dans le workshop, et par contre... Par respect envers l'auteur parce que c'est une dinguerie. Je mettrai en description. C'est des trucs que j'ai chopé sur le workshop, mais vous trouvez facilement. Vous le trouvez facilement aussi hein, ce truc. Hein. Mais c'est tellement balèze. C'est tellement balèze que je le mettrai en description parce que il s'est gavé de ouf. Après, quand tu vois euh, bout par bout, il a mis 454 objets, tu te dis que c'est faisable. Hein. Vous voyez, c'est une porte d'ascenseur ça. Ça, c'est une boule, une sphère. Vous voyez, c'est totalement faisable, c'est pas. Voilà, c'est pas la mort. Ah, enfin c'est ultra voilà ça j'aurais jamais réussi de moi même en tout cas euh, comme ça là Sans inspiration ça aurait été compliqué Attendez je baisse ma vue pour pas vous spoiler ce que je ne veux pas vous montrer Si vous voyez ce que je veux dire Hop hop hop hop hop Oui donc du coup le grand utopia alors oui je peux vous montrer le grand utopia parce que je n'ai rien retouché Mais là il y avait l'attraction qui passait euh, L'attraction des motos du coup là j'ai rajouté une cascade Voilà pareil c'est moi qui l'ai faite hein. Après je les ai copiées collées hein, toutes les cascades euh, que j'ai faites Mais euh, donc voilà Petite cascade d'eau rajoutée Attendez je recule un peu, je recule un peu, juste pour vous teaser un petit peu ce qu'il y a là, attendez, hop là bon je crois que vous avez compris, je crois que vous avez compris ce qu'il y a ici mais, mais ça vaut le coup Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va s'attarder, alors et tout de suite je vais, je vais vous dire un truc, hein. feu d'artifice Oui d'artifice, oui, ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, alors, on va aujourd'hui s'attaquer à la zone euh, mad West la zone far West Il y a eu énormément de choses et je ne sais pas ce que vous avez ce que vous en avez pensé de cette nouvelle attraction que j'ai ajoutée là-bas, le Lovers on the Sun. Je n'ai pas encore vu les retours sur cette vidéo pour le coup, mais euh, dans tous les cas, je pense que... Enfin, euh, j'espère que vous allez kiffer parce que là, j'ai beaucoup euh, incrédibilisé le truc. Là, je crois que je vous avais déjà montré que j'ai ajouté pas mal de décors, donc je vais passer en revue très rapidement. Et donc voilà j'avais rajouté quelques décors par-ci par-là, là, euh, là j'ai rajouté des pierres, des barrières, euh, de la déco ici ça n'a pas bougé je crois. Ça je vous ai déjà montré la file d'attente ici, forcément il n'y a personne, hein, c'est assez frustrant parce que quand il y avait du monde, quand j'accepte qu'il y ait beaucoup de monde il y a une queue euh, faramineuse. On continue ici et on arrive là et il se passe beaucoup de choses Il se passe beaucoup de choses Alors dans un premier temps on a le Lost, in, le, pardon, le Lovers on the Sun Donc l'attraction que j'ai ajouté dans la dernière vidéo Ça y est j'ai ajouté des décors Je vais vous montrer donc là quand on rentre euh, Alors quand on rentre il faut se dire qu'il fait nuit aussi hein. Alors ça c'est le petit problème aussi à chaque fois avec l'éclairage C'est le seul défaut du jeu Bon donc voilà avec de la lumière donc ça fait un petit peu barre Voilà ça fait un petit peu barre J'aime bien J'aime bien, la petite ambiance café, petite ambiance piano, euh, petite ambiance poker aussi, là, voilà, petite ambiance poker, avec ici un, un cow-boy euh, qui est animé euh, avec euh, le train qui passe. Mais là, je ne vais pas faire un on-ride. D'ailleurs, j'ai éclairé pour la nuit, voilà, comme vous pouvez le constater. J'ai éclairé pour la nuit, c'est pas, pas mal en vrai C'est pas mal, je vais remettre le jour J'essaie de switcher entre le jour et la nuit Puisque j'ai quand même fait quelques petits tafs par-ci euh, par par-là Donc j'ai ajouté des bâtiments euh, Des trucs qui sont issus du workshop Parfois j'ai beaucoup retouché les trucs qui existent déjà Pour voilà, tout a été personnifié quand même J'ai pas juste euh, pompé des machins euh, Parce que j'aime pas faire ça J'ai besoin de personnaliser, euh, de personnaliser les trucs Donc, euh. donc voilà, là au moins c'est concret, c'est complet Ça, ça vient du workshop également euh, j'ai également un petit peu personnalisé. Là, j'avoue, je me suis pas trop foulé. Donc, vous pouvez retrouver ça facilement sur le workshop. Mais donc, euh, donc voilà pour ça. Euh, là, cette, euh, ce chemin, cet accès, je crois que rien n'a bougé. Je préfère vérifier encore une fois. Euh, là, on voit les mines, machin. Là, rien n'a bougé, si ce n'est que j'ai rajouté. Je ne sais plus si je l'avais montré, mais l'encadrement Mad West euh, ici. Mais je crois que... Oh là là, c'est chiant le sauvegarde en haut à droite là qui fait freeze à chaque fois, ça fait peur. <rire> donc, bref, donc ça vous avez déjà vu. Bon, maintenant, ici nous avons le Island Adventure. Donc, l'entrée qui est là. Je peux vous dire que, alors là c'est pareil, il n'y a personne. Mais je peux vous dire que avant, quand j'étais en illimité, qu'il y avait 8000 visiteurs frérot, que mon PC était en PLS, la queue était blindée. Je ne pensais pas que cette attraction attirait autant. Tout simplement parce que regardez comment j'ai tout customisé. Alors. Il faut se dire qu'avant, il n'y avait pas ça euh, Je suis en pleine réflexion, vous m'en direz des nouvelles Mais, donc j'ai fait une petite île Island Adventure euh, Une petite île toute customisée donc... Alors, je vous remonte le circuit Oui, il y a une nouvelle attraction là aussi Oh là là, il y a trop de trucs Oh merde, je vous ai spoil Ah, il y a trop de trucs Pardon Non, mais il se passe trop de choses aussi J'ai fait trop de trucs d'un coup Voilà, j'y peux rien J'y peux rien Donc là, le bateau passe en dessous Tac, tac, tac Ça passe nickel Ça fait le tour, comme vous pouvez le voir Ça arrive ici Tac, tac, tac Et les gens peuvent euh, S'amarrer ici donc, nous avons là un petit pont décoratif. On peut s'imaginer que les gens y vont. On peut s'imaginer que les gens y vont et ça soit sur le banc. Euh, bon, il n'y a pas de sécurité là par rapport à l'attraction. Euh, J'ai essayé de faire un truc pour que les gens puissent quand même traverser, mais ça rendait pas ouf. Euh, donc voilà. Donc là les gens peuvent se promener euh, sur, sur l'île. Tout simplement, avec ici un petit spot également où ils ont une petite vue. Enfin, en vrai, vous voyez, je veux dire, c'est assez sympa, je, je trouve. Je sais pas, hein, je C'est pas pour me jeter des fleurs, mais je veux dire, ça me ferait plaisir d'y aller dans la vraie vie. Voilà, ça me ferait plaisir. Avec ici un petit euh, boisson. Parce que après, les gens peuvent très vite avoir soif. Ils sont... Parce que là, on est à l'extrémité de la map, il n'y a absolument rien. Donc si tu meurs de soif ici, personne ne le saura. Donc c'est dommage. Donc c'est pour ça qu'il y a des employés qui travaillent ici avec un pont là et un bâtiment des employés là. Que je n'ai pas fait. Lui, je l'ai pas fait du tout, c'est le.. Euh... C'est une maison en adobe qui existe déjà. Il euh, y a des arbres qui volent, hein. ça c'est la magie de Noël. Faut pas faire attention. Hein. Vous savez que je suis magicien. Euh, donc voilà. Sauf que du coup j'ai rajouté des ponts pour des questions de facilité. Parce que les employés ne prennent pas les bateaux, par exemple. Et vu que les bateaux prennent pas. Enfin euh, vu que les employés prennent pas les bateaux. S'il n'y a que 3 employés là-bas, ils vont être en dépression. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, ça permet de, de tourner. Euh, et donc du coup, voilà, comme vous pouvez le voir ici, on peut prendre le bateau, parce que c'est sympa, c'est voilà. Mais sinon, on peut aussi prendre les escaliers. Donc Egalizness, Rodeo Swing et Aizen Adventure. Donc je vous montre, on monte. Vous voyez, c'est pas trop sportif, il hein, n'y a pas beaucoup de marches. Hein. J'ai fait en sorte que ce ne soit pas abusé non plus. Donc on est toujours vraiment dans le biome, enfin euh, dans, le, dans le monde Far West Avec ici Legalizness Donc une euh, toute nouvelle attraction euh, Je suis assez mitigé parce que Quand je l'ai faite Elle était bien Mais j'ai peur que ça fasse trop Et cette zone pourrait servir Notamment au feu d'artifice pleinement Je ne sais pas Mais je vais vous faire un on-ride Vous m'en direz des nouvelles Je vous montre la file d'attente qui est très simple mais le tracé, je l'aime bien. Mais en même temps, je sais pas si c'est pas trop. Donc, je vais vous montrer. Euh, je vais vous montrer. D'abord, là, on a aussi donc, le Rodeo Swing. Donc, c'était juste pour ajouter. Ça, je vous le dis, hein, pour être très honnête avec vous. Parce que cette attraction, on l'avait déjà dans la zone future à l'époque, souvenez-vous. Là, il va partir, voilà. Franchement, je vous le dis, hein, si j'ai mis cette attraction, c'est uniquement parce que là, quand il y a la, le, les mines qui passent, c'est ultra stylé. Genre, est-ce que là, il y, y a une mine qui va arriver là Attends. Est-ce qu'un wagon arrive Oui, regardez. Quand il y a un wagon qui passe là et que tu as juste les gens là. Bonjour. C'est ultra stylé. Et en plus de ça, bah à l'entrée du parc. Encore une fois, quand t'es à l'entrée du parc, c'est quand même ultra classe euh, de le voir ici. Et puis après, euh, à vrai dire, euh, même quand tu es euh, là, tu le vois. Enfin tu le vois partout en fait cette attraction. Tu vois voler le machin, c'est génial. Donc, euh, donc j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai mise. Mais pareil, je suis mitigé quoi. Je suis assez mitigé. Euh, et puis là c'est l'accès euh, L'accès voilà mais ça je vous ai déjà montré On va faire du coup un on ride De cette attraction qui s'appelle donc Egalisness euh, tout simplement Je me mets en caméra euh, En caméra et non en fait vu qu'il y a Personne je vais mettre ah bah si Si si si si, si. l'attraction commence très bien Donc hop on va se mettre en vue Prédéfinie comme as Mais si il y a quelqu'un dans le, dans le manège Ah il y a quelqu'un derrière Tout seul là <rire> le petit con <rire> Le pauvre allez c'est parti les gars donc encore une fois je suis mitigé Mais vous m'en direz des nouvelles Ah oui, euh, bah alors là frérot, faut fermer les yeux. Hein. Euh, oh là là, ok. Bon, donc voilà, je sais pas. Franchement, les gars, euh, dites-moi si c'est si l'attraction de trop ou pas. Parce que pour le coup, j'étais content. Alors, pourquoi elle s'appelle Egalizness Tout simplement parce que, alors vous, direz, vous me direz si vous trouvez que c'est fluide Ouh. ou si c'est passable. Sachez que j'ai quasi pas utilisé le truc pour égaliser euh, les rails. Voilà, c'est pour ça que j'étais content. C'était le, le défi du, du jour quand j'ai fait ça. C'était vraiment d'utiliser le moins possible le truc d'égalisation. Donc franchement si vous avez trouvé ça relativement fluide, bah c'est super cool. Mais du coup voilà, est-ce que c'est l'attraction de trop Et si on l'enlève, bah en vrai c'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème, ça permettrait de, de souffler et de libérer de la place. Et, et comme dit, hein, donnez-moi tous vos, vos, enfin, vos, vos conseils, etc. Si ça aussi vous voulez que ça dégage, bah on verra pour dégager. Euh, là j'ai rajouté des barrières de sécurité, je sais pas si je vous avais déjà montré. Euh, bah si je vous avais déjà montré Puisque j'avais dit qu'il faudrait que j'en fasse là Et je l'ai toujours pas fait parce que je n'y arrive pas euh, Donc euh, donc voilà au niveau des décos Là j'ai rien rajouté de plus Je fais gaffe de pas vous spoiler à gauche Ce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo euh, Juste pour vérifier que j'ai rien oublié Ah oui alors du coup du coup du coup ah oui bah regardez ici ce que j'ai fait bah bien sûr attendez j'ai failli oublier ça forcément il se passait tellement de choses c'est minime alors j'ai fait ça pendant le défilé du 14 juillet pour l'anecdote comme ça vous savez chronologiquement comment ça s'est passé à quel point vous voyez que j'ai de l'avance j'ai fait ça le 14 juillet voilà en regardant les avions qui volent etc Macron qui applaudissait comme un enfant euh, bah vive la France du coup donc voilà j'ai fait alors pourquoi il y a plein de bancs tout simplement parce qu'à tout moment il peut y avoir un spectacle si vous voyez ce que je veux dire je sais pas du tout de quoi je parle mais en tout cas voilà j'ai fait ça je vous laisse admirer par vous même je n'ai rien de plus à dire parce que je trouve ça c'est sympa c'est de l'or hein, les gars c'est vraiment de l'or parce que euh, parce qu'on est riche quoi dans ce parc tout simplement on est riche euh, et puis donc cette attraction oui j'ai enlevé la grande roue parce que tout le monde s'en foutait et à la place j'ai mis ce skywatcher donc euh, qui nous offre une vue euh, incroyable Bon pareil là il n'y a personne dans la file d'attente Mais quand je l'ai mis c'était blindé euh, Quand il y avait 8000 personnes les gars je vous dis C'était blindé donc Les gens ont beaucoup kiffé cette attraction Enfin cette attraction Du coup c'est ultra chill hein. Je vous montre à, à l'intérieur Ah oui mais je vais vous spoil oh Je vais vous spoiler quelque chose là Je vais vous spoiler quelque chose à mon avis Attendez Est-ce que ça spoil ou pas Non attends ça c'est bon c'est la zone space Donc on a une belle vue du parc Ok attendez parce que là ça va vous spoil Hop là Ni vu ni connu Donc, Vous voyez on a une, une belle vue du parc Et j'aime trop quoi J'aime trop c'est grand c'est voilà Donc c'est pour ça euh, pour le RP lol, On va dire que s'il y a plus l'attraction des motos De toute façon c'était l'attraction aussi de trop je trouve euh, Bah c'est tout simplement pour des questions de budget Ce qui nous a permis d'investir Dans ce truc là qui coûte la peau du cul Vu sa grandeur euh, Vous voyez ce que je veux dire mais ça valait le coup quoi et donc, les gens, ils rentrent par là et ils sortent par là, au fait. Voilà. Ça marche super bien. Donc, voilà. Et puis, pareil, dans la zone pirate, j'ai fait un truc. Je me suis inspiré de... Je sais plus comment il s'appelle le paratraction, mais c'est un vrai paratraction qui existe euh, en Espagne. Très connu. Donc, vous allez me le dire. Euh, et justement, j'ai ajouté un ponton ici. Euh, et donc, euh, là où il y a l'armada. Arma, ça s'appelle l'armada, cette attraction Attendez. Est-ce que ça s'appelle l'armada Armada, incroyable. Donc, l'attraction Far Cry. Donc, ça permet tout simplement... Euh, ça change pas, les gens pourront voir les bateaux arriver, donc là quand tu es ici, hop, quand tu veux frérot. Voilà, tu vois le bateau arriver, bam. Et euh, tu peux aussi euh, donc voir l'attraction ici. T'as une vue d'ensemble sur l'attraction, t'es au-dessus des gens, et là tu peux aussi, alors, non pas te splatcher du coup, mais tu peux voir euh, l'armada passer ici. Voilà. Alors tout a été calculé, hein, je vous rassure, et en plus c'est réaliste, et de toute façon le jeu m'aurait pas permis de faire autrement de toute façon. Mais donc voilà, il n'y a pas de, de problème de taille ou quoi. Genre c'est ultra ultra ok quoi C'est ultra ok, c'est pas serré, c'est pas claustrophobique euh, Même si on peut avoir l'impression quand on prend en, en vue d'ensemble Parce qu'on n'a pas le recul Mais quand tu te mets en vue euh, en, en vue euh, FPS tu comprends très vite que voilà il a rien de... J'ai juste ajouté des poteaux parce que ça faisait pas réaliste sinon Donc voilà Et du coup oui je suis mitigé parce que là le pont s'arrête à nulle part hein. Et moi ce que j'aimerais c'est qu'il fasse le tour Et en fait on en reviendrait à l'idée d'enlever cette attraction là donc vous voyez ce que je veux dire c'est ça le problème donc vous me dites si l'attraction là elle est en trop je l'enlève et ça fait un truc ultra ok et on a vraiment le, le parc qui sera entouré genre on pourra vraiment accéder au parc en faisant tout un tour et ce serait je pense magnifique donc voilà je vous me dites moi je l'enlève pas si vous me dites de pas l'enlever hein. mais par contre si vous me dites de l'enlever je l'enlève et je suis preneur de toutes vos idées Feu d'artifice, vous l'avez compris, ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. Mais avant, euh, avant ça, je vous montrerai ce qui se passe à droite. J'en montre un petit peu trop. Voilà, je vous montrerai ce qui se passe à droite là-bas, euh, juste derrière. Donc dans la prochaine vidéo, très très vite, je vous retrouve et j'ai très très hâte. J'espère que vous kiffez. J'espère que. Enfin voilà, franchement, après, je vois vos retours, euh, vos précédents retours. Ça m'a déjà fait très chaud au cœur. Oh merde je vous ai spoil, je vous ai tellement spoil là, Ce qui vient de ce... Ce qui va arriver, bref Mais en tout cas voilà je suis super content et j'espère que vous kiffez Et voilà n'oubliez vraiment pas le pouce bleu Pour m'encourager, n'hésitez pas à partager la chaîne à vos potes Pour un petit peu peut-être je sais pas à Donner de l'inspiration ou comme ça ça nous permet aussi De faire des échanges assez sympas. Donc, euh, donc voilà je vous fais plein de bisous C'était Mkolo justement euh, magnifique Il est beau ce mec, <rire> il est trop beau <rire> Allez des bisous, ciao tout le monde